J'étais mêlé au milieu depuis tout petit donc, et puis c'était une passion après pour moi aussi. Et puis aller en mer et tout, bah c'est bien, comme je trouve ça... Je pense qu'il n'y a pas un autre métier que je pourrais faire. Pour la première fois à la pêche, je suis parti à 10 ans. c'était pas beau et tout. Et puis, euh, du coup, comme il n'y avait pas beaucoup de place dans la passerelle, bah, j'étais dehors. Quoi. Et comme en plus j'étais malade, bah voilà. Bon après, c'est bien passé comme il y avait à pêcher et tout. J'ai été au collège jusqu'à ma troisième. Je fais ma troisième et puis après je suis venu en seconde ici, seconde première. Après la terminale, je pense que je vais aller sur un bateau côtier ou large, au filet quoi, pour après prendre la suite de mon père. Cet été, j'embarque sur un filet hier, au Dierne, juste pour l'été, pour faire deux mois quoi, en tant que matelot. On part à 3h du matin et souvent, ben là, on rentre à 4h de l'après-midi. Et après, à 4 heures, bah, on, va, on va avec les copains à la plage. Quoi. Quand on commence déjà, quand on va sur les lieux de pêche, il euh, y a un à tour de rôle, euh, bah, on dort, quoi, on a un temps pour dormir. Et euh, après, bah, quand, on arrive de, de, quand on arrive sur les lieux de pêche jusqu'à qu'on rentre au port on n'arrête pas, on est euh, tout le temps en train de travailler. Quoi. À bord, c'est euh, remonter le filet, et euh, mettre le filet à l'arrière, filer le filet, préparer les, les orins, les chaînes. Et triper le poisson, laver le poisson, démailler le poisson, les araignées aussi pareil. Et puis euh, voilà quoi. Faire en sorte que la journée se passe bien.